Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de Gaspard Noé. Réalisateur, producteur et scénariste de 53 ans, il possède à son actif 4 longs métrages ainsi qu'une dizaine de cours. Réalisateur souvent décrié avec l'omniprésence du sexe dans ses films, il aura tout de même su imposer sa patte de metteur en scène, original et intelligent. Après quelques essais de court-métrage, Gaspard Noé réalise Carn, Court-métrage qui sera une introduction à son premier film, Seul contre tous. Payé presque entièrement de sa poche, sa première réalisation nous raconte l'histoire d'un ex-boucher qui se retrouve en prison suite à une histoire de vengeance et qui doit reconstruire sa vie après des années derrière les barreaux, malgré sa difficulté à entrer dans le système. C'est un film violent, autant dans le fond, avec la présence très appuyée de la pornographie ou de la violence, que dans la forme, avec une photographie tournant autour du rouge pour rappeler les matières organiques. C'est grâce à ce film que Gaspard Noé commence à faire connaître sa réalisation, en jouant beaucoup avec des plans fixes et avec la voix off. Le film a même été récompensé par la semaine de la critique à Cannes. Noé développe dans ce film une idée très importante, à savoir la limite de notre morale, idée que nous retrouverons de façon plus ou moins présente dans tous ses films. La sortie en salle du film fut accompagnée de très bonnes critiques, autant presse que spectateurs. La carrière de Noé fut ensuite marquée par la sortie du film, qui lui permettra de démarrer sa carrière internationale, mais aussi d'amplifier énormément son image de réalisateur polémique, Irréversible. Nous racontant comment Marcus s'est vengé de l'homme qui a violé sa femme, Irréversible marqua les esprits avec sa scène de viol en plan fixe durant 7 minutes, ainsi qu'une scène de meurtre extrêmement violente. Le film fait d'autant plus polémique qu'il a été diffusé au Festival de Cannes. La réalisation de Gaspard Noé est encore une fois excellente dans ce film, notamment avec l'utilisation pendant tout le film du plan séquence, que je vois comme l'évolution du plan fixe de seul contre tous. Ou encore le montage du film, qui commence par la fin de l'histoire pour finir sur une fausse happy end. Ce style de montage permet aussi à Noé de faire passer son message, car elle veut nous montrer que tous nos actes ont des conséquences. Le film a très bien fonctionné aux Etats-Unis avec plus de 750 000 dollars de recettes, notamment grâce à un casting composé d'acteurs assez connus et à la réputation que Gaspard Noé avait commencé à se forger. Irréversible fut très bien accueilli Outre-Atlantique, reçu un accueil assez moyen en France. Après de nombreux courts-métrages, Noé sortira en 2010, soit 5 ans après Irréversible Hunter the Void, un film nous racontant le voyage de l'esprit d'Oscar, dealer abattu par la police suite à la promesse de ne jamais abandonner sa sœur. Gaspard Noé décide de jouer sur la réalisation, les lumières et les procédés visuels pour rendre son film très avant-gardiste. Ce long-métrage est moins violent et moins sexualisé que les deux autres films de Noé, Toutefois, au niveau de critique, ce film suit le même mouvement que les précédents projets du réalisateur. Il aura réussi à séduire une grande partie de la presse américaine, mais aura du mal en France à convaincre tout le monde à cause d'un scénario jugé trop faible. Le film rapporte seulement 754 000 dollars, soit légèrement moins qu'irréversible. Le film est présenté à Cannes, comme les deux autres longs métrages de Noé, et cette fois, le film du réalisateur est bien accueilli. Le dernier film en date de Gaspard Noé est Love, diffusé à Cannes et sorti en salle en 2015. Le film fut grand bruit car il questionnait les spectateurs sur la façon de montrer le sentiment amoureux au cinéma et plus spécialement la place du sexe au sein de ce genre d'histoire. Le film eut d'énormes problèmes de distribution, notamment à cause de l'association Promouvoir qui a décidé de saisir le tribunal dans le but d'interdire Love aux mineurs. Un objectif atteint après plusieurs mois de combats acharnés entre l'association et Fleur Pellerin, ministre de la culture de l'époque. Toutefois, ces problèmes n'ont pas nui au film car il a réussi à engranger plus de 50 000 entrées, le plaçant deuxième dans la filmographie de Noé après Irréversible qui lui a fait plus de 600 000 entrées en France. L'œuvre ne raconte une histoire d'amour sous forme de flashback, un film plutôt classique dans sa forme contrairement au film précédent qui réinventait totalement toutes les règles de réalisation. Le film marque par ses scènes de sexe non simulées. Les critiques américaines n'ont pas accroché au film alors que les français ont été un peu plus réceptifs même si les critiques ne sont pas dithyrambiques. Gaspard Noé surprend chacune de ses réalisations, car on ne sait jamais quelle forme aura le film et dans quel retranchement il pourra nous pousser. On sait juste que le film nous décollera la mâchoire. Rien ne fait peur à Noé. Le sexe, la violence, la drogue ou encore la mort, on peut tout voir dans un de ses films. Un excellent réalisateur, souvent boudé à cause de créations trop mainstream pour certains ou trop trash pour d'autres. Il a totalement compris notre société notre monde. Il essaye de nous faire réfléchir pendant le film et surtout hors de la salle de cinéma. Allez voir ses films et bonne séance.